Et là, nous allons arriver au point 4, parce qu'en fait, le business model, c'est simplement un assemblage d'hypothèses, on travaille sur des hypothèses, c'est-à-dire que le groupe, un peu comme le business plan au départ, on travaille sur des hypothèses, sauf que la différence du business plan, c'est qu'on est sûr que les hypothèses vont être validées et qu'on doit appliquer le business plan selon les hypothèses, c'est un peu différent. Là, on est aussi sur le business model, on est aussi sur des hypothèses, d'accord c'est simplement, on a pris ça, on a pris notre, nos, nos blocs différents, même si on a, euh, on a euh, un certain nombre d'informations de, de, de, de, qui viennent marcher, si on a, si on a fait des enquêtes d'opinion, si on est allé voir les gens, si on a pas rangé, ça reste quand même que des indications et des hypothèses. Donc, en fait, pour... Faire en sorte que ces hypothèses soient validées, eh bien, il faut sortir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en ligne de compte. Quand vous êtes dans les grands groupes, quand vous êtes dans les sociétés traditionnelles, société, ça a tendance à changer, mais on est là où, où vous avez des, des, des cabinets de consultants. Alors ça change aussi pour les cabinets de consultants, parce que euh, les cabinets de consultants étaient là pour valider un certain nombre d'hypothèses. Mais dans gros, maintenant effectivement, il faut être plus en accord avec euh, ce qui se passe à l'extérieur et avoir une vision un peu plus opérationnelle des choses. Donc là, en fait, on va rentrer dans le début de l'opérationnel, c'est que vous devez sortir hein, et, en fait, tester l'ensemble de ces hypothèses que vous avez euh, définies en interne avec votre groupe, même si le groupe est en bon contact avec le reste. Chaque un, chacune de ces hypothèses, en fait, qui a été définie dans l'ensemble des blocs doivent être validées sur le terrain, d'accord Et c'est ce qu'on appelle, en fait... Euh, le, le, le, le, le, le customer development, en fait, le développement client, que vous allez mettre en place par un système d'itération successive. Et dans ce process, vous allez avoir deux phases différentes. Vous avez le, le, le process de la recherche, où finalement vous allez, ce qu'on appelle, faire une découverte client. Vous allez aller plus loin, en fait, dans l'analyse du premier bloc. Vous allez, et une fois que vous avez la validation par votre client, d'accord, de euh, votre, l'ensemble, je dirais, de vos de, vos, de vos hypothèses, vous allez pouvoir créer ce client et vous allez derrière pouvoir faire en sorte que votre compagnie soit créée, d'accord. Une création de compagnie, une compagnie, une société, pardon, c'est une entité juridique qui vous permet effectivement de facturer. Nous, à l'Incubateur, lequel je suis chez Incuballiance, on nous conseille de rester le plus longtemps en votre projet, d'accord Et de, finalement, de créer l'entreprise une, une fois que ben, on, doit, on, doit, on doit émettre une facture. Parce que quand vous créez votre, votre société, il faut l'enregistrer, ça coûte de l'argent, vous avez des impôts, vous avez un certain nombre de choses, d'accord Ça change un peu selon les pays, mais euh, ce n'est pas la peine de créer votre entreprise avant, en fait, d'émettre de, de, de, de, de, de, une première facture pour un premier donc, vous avez deux phases cette phase de recherche et la phase d'exécution. Dans la phase de recherche, on va, valider, on va chercher à valider en fait nos hypothèses du business model. Une fois que on a l'accord client, on va passer en phase exécution pour créer ce client, c'est-à-dire que ce client finalement soit une, une, une entité à part entière sur lequel on va, on va, on va, on va développer en fait un certain nombre d'activités qui vont nous permettre derrière de structurer notre, notre société. D'accord. Et tout ça, ça commence par le Customer Delivery, c'est, on vérifie chaque hypothèse, on va vers le client pour dire, ben bah voilà, j'ai tel produit, j'ai tel service, est-ce que vous êtes intéressé, j'ai tel business model, par exemple, je fais des études, je mets en contact, j'ai une plateforme d'information, de, de, de, est-ce que vous voulez acheter, est-ce que vous voulez acheter finalement, à la consultation, est-ce que vous voulez prendre un forfait, etc. Et tant que Tant que vous avez cet aller-retour entre votre idée votre, votre business model et euh, le client ben, vous allez faire des adaptations des adaptations plus ou moins fortes et ces adaptations sont appelées le pivot c'est à dire que vous allez peut-être réadapter en fait votre service vous allez peut-être changer un peu de produit vous allez peut-être euh, peut-être avoir euh, un mode de revenu qui va être un peu différent donc en fait vous allez faire ce pivot Hein, une fois que vous avez, euh, vous avez confronté euh, vos différents éléments euh, de, des différents blocs, vous allez les reprendre. Et puis, une fois que vous aurez validé l'ensemble de ces hypothèses, et, et, et ce processus se, se, se doit d'être agile, c'est-à-dire que ne, ne, ne vous enfermez pas, et ça, quelquefois, c'est compliqué. J'ai une idée, j'ai mon team, hein, je vais faire comme si, je vais essayer de... Écoutez, soyez une éponge un peu, et ça c'est au niveau, au niveau, je dirais, euh, au niveau euh, personnel, c'est important. Il faut d'un côté être sûr qu'on a raison dans son idée, mais il faut être aussi ouvert pour accepter en fait que de, de, de recueillir les, les, les, les, les doléances des uns et des autres euh, pour pouvoir modifier et être en mesure en fait, d'adapter son idée euh, le mieux en fonction des demandes de chacun donc ça vous allez mettre en place un, un, un, un groupe, alors ça peut être au départ généralement c'est l'équipe hein, c'est l'équipe qui gère la, la startup qui elle, ben, une fois qu'on a à peu près structuré l'idée, l'organisation et eh ben on va aller voir les gens et, et on va sortir on va vérifier ces hypothèses c'est à dire que les hypothèses qu'on avait en rouge sur notre business model Canva et eh ben on va les passer en vert on va progressivement valider tout ça et une fois que on aura l'ensemble de nos hypothèses qui auront été validées dans les blocs qui seront en vert. Ça veut dire que bah, quelquefois on aura des pivots à faire, on, on, on devra adapter, quelquefois on devra adapter des activités, quelquefois on devra adapter des, des personnes aussi. Il hein. euh, y a des personnes qui disent « bah non, finalement, moi, ça ne m'intéresse plus comme ça, donc on change, on devra adapter son service ». Donc on, on fait ces pivots qui, qui, qui permettent à terme d'accord de voir comment en fait fonctionne mon business model. Et le meilleur moyen hein, de prouver que votre business model fonctionne, généralement, c'est de, de, de, de mettre en place ce qu'on appelle un produit minimum fiable. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez pouvoir vendre, quelque chose que vous allez pouvoir prouver le fait que ce que euh, vous annoncez en termes de valeur euh, peut être acheté, D'accord, Et vous pouvez transformer cette valeur finalement ben, en, en, en, en, en, en, en pièce sonnante et, et trémuchante. Il y a une idée, l'idée peut être très bonne, il n'y a pas de marché, vous avez une valeur ajoutée. mais Une valeur ajoutée, si une personne vous l'achète, ça ne vaut rien non plus. En fait, le, le, le, la vente permet de concrétiser... La, le, le, le, le, le, cette valeur ajoutée et le fait qu'il y ait un client finalement qui désire se porter acquéreur de la valeur ajoutée que vous proposez. Et ça, alors, c'est dur. Oui, c'est dur parce que quelquefois vous avez des superbes idées. Quelquefois, il y a une valeur ajoutée qui est, qui, qui est très bien mais elle n'a pas été partagée et les gens ne veulent pas l'acheter. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'idée et la valeur ajoutée ne sont pas là. Ça veut dire que le marché ne la reconnaît pas. C'est la, la manière dont ça, ça fonctionne. On peut le regretter, mais ce sont, ce sont les règles du jeu. Donc on ne va pas rentrer sur le produit minimal, hein, en anglais le minimum viable product, le produit minimum viable, euh, c'est quelque chose effectivement sur lequel on, on peut travailler et ça montre la progression du produit que vous pouvez avoir dans le temps et il faut toujours être en mesure de vendre quelque chose pour pouvoir assurer la continuité en fait de euh, ces opérations. Donc, tout ce process dont je vous parlais, euh, où vous arrivez à, à, à, à finalement faire une itération, à revoir un peu vos blocs, à revoir votre produit, à définir un, un, un produit minimum viable, en fait, tout ce processus s'appelle le processus du pivot. C'est-à-dire que vous pivotez autour de, de, de différents blocs pour être sûr, en fait, que derrière, vous allez pouvoir prouver à vous, parce que c'est important de prouver, vous pouvez vendre, parce que c'est une forme de succès, c'est une concrétisation et puis aux autres les, les gens qui vous ont accompagné, les gens qui vous ont commencé à vous donner un peu d'argent pour vous aider hein, pour, et qui, les gens qui croient en vous, votre famille aussi parce que si on n'en a, on a, on a pas parlé c'est important en fait d'avoir le soutien familial parce que vous allez rentrer en fait dans un dans, une, dans, une, dans un processus de gestion de l'incertitude et le pivot c'est ça aussi c'est la gestion de l'incertitude et ça c'est encore une fois je veux, je veux vraiment vous vous sensibiliser à ça et si le but un peu de ces, de ces, de ces, de ces vidéos c'est de vous sensibiliser à ça, c'est que vous allez évoluer dans un monde où vous, êtes, vous devez être fermement convaincu que votre idée est la bonne, mais être complètement à l'aise dans un environnement qui est, qui, est, qui est incertain, qui est changeant, et écouter les gens pour adapter. Et ça c'est pas si facile que ça, parce que c'est pas si facile que ça, parce que ça demande une, une, une, une, finalement une, une forte assurance en soi, et derrière, une ouverture et la capacité finalement à pouvoir eh ben, travailler dans un environnement instable, tout en gardant finalement l'objectif en vue pour pouvoir y pour pouvoir arriver. Donc, une fois que vous avez une, une, une preuve factuelle, et eh ben bravo, c'est encore une étape supplémentaire qui est franchie. Ça veut dire que vous êtes toujours vivant, ça a l'air de rien. Mais quand au bout de 2, 3, 4 ans, vous êtes toujours vivant parce que vous avez passé un stade, et bien c'est quelque chose qui est important. C'est important parce que c'est vous, parce que c'est votre équipe, parce que c'est un pari, et ça vous permet surtout de passer à l'étape suivante. Parce que là, là vous avez fini en fait le processus de recherche. Et vous allez maintenant, vous allez maintenant arriver au cinquième point, d'accord